Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir et on va répondre à cette question pourquoi il faut faire appel à un agent immobilier ou pas. On va répondre à cette question dans quelques instants, mais juste avant, générique Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu et puis je vais t'inviter comme d'habitude à t'abonner. C'est l'instant où il faut t'abonner. Comme ça, tu seras notifié les prochaines fois, je te livrerai des vidéos sur cette chaîne YouTube où justement on parle d'immobilier, on parle d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie, des sujets sur lesquels eh bien, je fais des vidéos chaque semaine. Donc, n'hésite pas à t'abonner et comme ça, tu rejoindras les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Donc aujourd'hui, eh on va voir justement pourquoi. Il faut aujourd'hui et eh bien passer par un agent immobilier pour faire ses recherches immobilières lorsqu'on veut et lorsque notamment on fait donc de la prospection pour nos investissements locatifs. Alors, on va voir pourquoi, mais on va aussi, voilà, l'idée c'est de mettre à plat tout ça et de te faire voir aussi qu'il y a des choses où il faut que tu sois vigilant et que tu ne te laisses pas non plus aveugler par un agent immobilier. Alors, j'ai rien contre eux, mais je vais juste réexpliquer précisément la mission d'un agent immobilier. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'un agent immobilier se décompose finalement il y a trois corps de métier qui composent euh, donc l'agent immobilier il y a l'agent immobilier pur donc celui qui a la carte G, la carte T donc la carte de gestion, la carte de transaction donc c'est quelqu'un qui a fait des études qui se forme chaque année euh, qui, a, qui, qui a vraiment un enregistrement euh, donc auprès de la auprès de la chambre de commerce qui a également donc sa fameuse carte pour exploiter et donc c'est quelqu'un qui qui sait quand même de quoi il parle, c'est-à-dire qu'il connaît l'immobilier, euh, voilà, il a une formation, il sait exactement comment fonctionne l'immobilier, ça c'est l'agent immobilier. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelqu'un qui est euh, dans la même logique que toi, qui a le même mindset que toi d'entrepreneur, qui a le même mindset que toi de, de faire du cash flow, de gagner de l'argent avec, avec ses investissements immobiliers. absolument pas. Il y a des agents immobiliers qui, bah, qui font aussi de l'investissement locatif comme toi pour faire du cash flow et puis tu as, as ceux qui sont encore de l'ancienne génération, des agents immobiliers notamment qui ont, qui ont plus de 20 ans, 30 ans de bouteille, où eux, ils ne sont pas trop dans ce délire-là. Eux, ils sont plus achetés de l'immobilier comme on faisait auparavant, et comme j'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune qui était plus dans un but patrimonial et pas forcément pour gagner de l'argent nous aujourd'hui si tu regardes cette chaîne c'est bien qu'on soit gagné de l'argent maintenant et pas dans 20 ans quand le crédit immobilier sera remboursé ou autre nous on veut du cash tout de suite ok donc du coup ce qu'il faut bien comprendre c'est que les agents immobiliers certes connaissent très très bien leur métier mais c'est pas pour autant qu'ils comprennent très bien ou qu'ils savent tout sur l'investissement locatif en soi c'est à dire qu'ils savent pas forcément toutes les techniques qu'on peut apprendre notamment lors de mes formations ou lors de, de différentes vidéos que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube ou sur d'autres chaînes YouTube également hein. je parle également sur l'ensemble des, des personnes qui, qui aujourd'hui font de la formation en ligne il y a réellement des techniques il y a réellement des manières de faire pour aujourd'hui gagner de l'argent d'immobilier et ce n'est pas pour autant qu'ils qu qu qu savent tout ça et c'est aussi, et tu verras que quand tu discuteras avec eux, généralement tu en sais même beaucoup plus qu'eux parce que toi tu as suivi beaucoup de formations tu as suivi beaucoup de vidéos et généralement T'en beaucoup plus que je peux te l'assurer. Moi, je vois bien au quotidien. Euh, c'est moi qui leur explique énormément de choses, même sur la fiscalité, même sur la, la législation. Ça arrive parfois que as des agents immobiliers qui, euh, euh, qui, qui qui ont même pas vraiment compris le PLU, quoi. Tu vois, qui n'ont pas compris qu'il euh, y a un plan local d'urbanisme et qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Si on fait de la découpe, faut peut-être octroyer des places de parking supplémentaires, comme généralement euh, maintenant c'est imposé dans les PLU. Enfin, il y a plein de notions importantes et ils sont pas forcément au courant de tout ça. Et généralement ils vont se défausser de tout, ils vont dire bah écoutez faut appeler la mairie, faut appeler l'urbanisme, c'est eux qui savent, mais ils vont pas forcément le faire pour toi. Après je dis pas que tout le monde est à mettre dans le même panier, je dis pas que tous les agents immobiliers euh, sont comme ça, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une forte probabilité pour que l'agent immobilier, euh, bah, certes connaisse très très bien le domaine de l'immobilier, le prix de l'immobilier, euh, ça il connaît ça parfaitement puisqu'il rentre des, des commandes, des mandats. Chaque mois, donc il fait des ventes, donc il sait exactement à combien se vend tel ou tel bien, mais ce n'est pas pour autant que nous, ça va nous intéresser. Donc, faire super attention. Euh, ça, c'est la règle primaire. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les agents immobiliers ne euh, bah, peuvent pas tout faire. Et vu que c'est une profession qui est réglementée et c'est une profession qui, euh, euh, comment qui, qui nécessite des formations et qui nécessite des enregistrements, etc., tout le monde n'est pas agent immobilier, tout le monde ne peut pas être agent immobilier, c'est très clair. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, les agents immobiliers, pour aller plus vite, et surtout en cette période euh, où l'immobilier, euh, elle va en poupe et qu'il euh, y a beaucoup de transactions immobilières, les agents immobiliers font du recrutement et recrutent ce qu'on appelle des agents commerciaux, des mandataires. Alors les mandataires, généralement, c'est qui C'est des gens qui euh, dépendent d'une très grosse enseigne nationale et derrière qui ont la possibilité de faire de l'immobilier à travers la carte G du, du, de l'enseigne de, de finalement. Pareil pour les agents immobiliers, ils recrutent des agents commerciaux, euh, des agents co et euh, également donc des, des, des personnes qui vont les représenter au quotidien. Donc les personnes au quotidien n'ont pas forcément la carte, c'est même sûr qu'ils n'ont pas la carte, mais ils font de l'immobilier à travers l'agent immobilier, c'est-à-dire qu'on ont une forme de délégation par rapport à l'agent immobilier qui lui a bien les certificats et a bien la carte G, carte T, etc. etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a très forte chance aussi que quand tu recherches tes projets immobiliers, là je te parle un peu de la partie négative de l'agent immobilier, je suis navré, mais euh, ça ne plaira peut-être pas forcément aux agents immobiliers, mais pourtant c'est la vérité. Euh, et après, on, parle, on parlera de la partie beaucoup plus euh, positive et qui justement les met en avant et justement pourquoi je les recommande néanmoins malgré toutes ces parties-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes-là, ces agents co, et ces mandataires, etc., ce n'est pas forcément des gens qui font de l'immobilier depuis 10, 15, 20 ans. Euh, la plupart, ils sont agents IMO depuis un ou deux ans et ils connaissent rien du tout, ou très peu. Ils ont eu quelques formations euh, en interne ou par un réseau national mais ça reste les bases, ça reste vraiment ou les bases aussi de vente, etc. C'est-à-dire que ce ne sont pas des, des champions euh, de l'investissement locatif, je te le dis, ce ne sont pas des champions d'entrepreneuriat, ce ne sont pas des champions de comment faire du cash flow, comment gagner de l'argent avec l'oublier, absolument pas. Eux, il faut bien comprendre qu'ils n'ont ils pas de salaire, ils n'ont pas de salaire fixe, ils sont payés à la commission, d'accord Donc ça veut dire qu'ils ont faim et ça veut dire que tant qu'eux, ils n'ont pas fait de vente, ils ne seront pas payés, il faut être très clair. Donc, à partant de là, quand ils ont un prospect potentiel devant eux je peux t'assurer qu'ils vont pas lâcher le morceau et peu importe ton projet eux ils veulent te vendre et donc quelque part ils sont prêts à, à ils sont prêts finalement à, à tout faire pour que ça se fasse si tu veux donc si toi tu poses des questions mais est ce que vous pensez que si est ce que vous pensez que je pourrais louer tant oui oui oui, il oui, n'y a pas de problème mais oui ça se loue à peu près 800 euros par mois mais oui ça se loue concentre et en fait il y aura toujours ce discours où tout sera beau, tout sera rose parce que ils vont euh, tout faire pour que ça se fasse, d'accord Mais c'est à toi justement, investisseur IMO, de faire attention et de, euh, de comment dirais-je, de prendre tout ça vraiment au second degré et de toi faire ta propre analyse ou te faire aider par des coachs, par des formations, par des groupes Facebook, fais-toi aider ou des groupes Telegram ou autres. fais-toi aider, renseigne-toi, euh, fais tes études de marché comme je l'apprends. Il euh, y a plein de sites internet où on peut faire des études de marché, et c'est grâce à ça que tu vas savoir si ton projet sera rentable ou pas. Ça sert à rien de d'écouter ce qui va ce qui va t'expliquer. D'accord C'est à toi vraiment à toi de reposer ton analyse sur toi-même, mais absolument pas entre guillemets du faire confiance. Vraiment pas. Lui, il est là pour te vendre le truc. Point barre. Et ça se trouve, il y a un mois ou deux mois. Ils vendait peut-être des bagnoles ou ils vendait autre chose. Aujourd'hui, ils vendent l'immobilier. Donc franchement. Ça ne va rien changer pour lui. Par contre, lui, il va toucher sa commission à la fin du mois. Et c'est normal quelque part, c'est humain, parce qu'il est payé qu'à la commission. Donc, il n'a pas de salaire fixe, il n'a rien. Donc, à un moment donné, euh, tout repose sur cette vente. Ok. Donc, ça, c'était la partie un petit peu... Euh, un petit peu négatif, les agents immobiliers, mais c'est comme ça, c'est... Encore une fois, je n'ai rien contre eux, euh, mais c'est la réalité. Et nous, on est là pour faire des affaires, on est là pour gagner de l'argent, on est là pour faire du cash flow, on est un entrepreneur, nous, ce qu'on veut, c'est du cash. Donc, ça, c'est la partie un petit peu négative. Maintenant, on va parler de la partie un peu plus positive. Et pourquoi je recommande de passer par un agent immobilier Parce qu'il y a plein de bonnes raisons de passer par eux. Déjà, premièrement, ils ont accès à de nombreux projets immobiliers, de nombreux biens immobiliers. Ben bah oui, euh, c'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui vont réceptionner toutes les, euh, toutes les offres euh, qu'il y a sur le marché, qui vont les rentrer en mandat. Ça, c'est la première chose. Donc du coup, tu as accès, si tu as une recherche particulière, tu as accès à un nombre d'appartements disponibles que tu n'auras jamais accès et qui, disons qu'ils vont te faire gagner un temps énorme. Nous, c'est pareil, quand on est investisseur IMO, on n'a pas le temps. D'accord En plus, si tu es aujourd'hui salarié et que tu bosses, tu n'auras pas le temps d'appeler tout le monde. Donc à un moment donné, il vaut mieux confier la recherche à un agent IMO qui va te sélectionner les biens et ensuite tu vois si on fait les visites ou pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu fais en direct avec des particuliers, alors déjà il y a beaucoup moins d'offres aujourd'hui, tu remarqueras, il y a quand même moins d'offres en direct avec les particuliers, il y a plus d'offres possibles avec un, agent, avec un agent IMO, mais c'est aussi que ça va t'éviter de négocier avec un particulier. Parce que le problème du particulier, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'affect et il va falloir être très empathique avec lui. Parce qu'il y a un risque qu'il se vexe, que parce que tu dises que ceci ou cela ne va pas dans son projet, dans, dans, dans l'appartement en question. Il va mal le prendre et d'un seul coup il va te zapper et euh, c'est terminé, la négociation n'aura même pas lieu. Euh, la vente ne sera même pas envisageable puisqu'en fait ça sera tout simplement une question d'ego, une question d'affect, une question de... Et donc du coup ça veut dire qu'il va falloir que tu aies un capital empathique qui soit juste énorme. Et honnêtement, quand on est agent immo, enfin quand on est investisseur IMO ou qu'on est euh, entrepreneur comme moi, bah, très clairement, euh, on s'en fout de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est on va droit au but. Euh, on explique pourquoi ça vaut tant et on explique pourquoi on veut mettre tant. C'est tout. Point, ça s'arrête là. Après, il n'y a pas d'affect à avoir là-dedans. C'est comme ça, c'est du business. On est là pour faire de l'argent. Le souci, c'est que, bah, comme je te le disais, du coup, il y a ce pro cette problématique-là. Alors que si tu discutes avec l'agent IMO, bah, lui, il va savoir mettre les formes. C'est son job. Il va savoir euh, expliquer. Euh, au propriétaire de, de, de l'appartement, de la propriété, eh bien, pourquoi tu as fait cette proposition-là Il va mettre les formes, puis c'est surtout que, vu qu'il a, euh, quelque part, aux yeux des vendeurs, il a euh, le, ce rôle, justement, de, de professionnel, eh bien, ils vont plus lui faire confiance à lui qu'à toi. C'est-à-dire que si lui, il appelle, qui dit, bah « Ben voilà, j'ai une proposition à 150 000, vous l'avez mis à 180 mais honnêtement, moi, vu ce que je rentre, ce que je fais et tout, ça vaut plus 100, 150 le, le vendeur va être plus euh, sujet à accepter l'offre, d'accord Alors que si c'était toi en direct qui avait fait la proposition, le vendeur, il va se dire, mais il est qui lui pour me dire ça, quoi Il est qui T'as as beau dire que tu es un investisseur immo, lui, il n'en a rien à faire. Quoi. Ce qu'il voit, c'est que tu es un acheteur et lui, c'est le vendeur. Là, au moins, on passe par quelqu'un qui a une profession réglementée et du coup, il y a une forme de reconnaissance. C'est comme la profession avec les avocats, les, les experts comptables, etc. Ce sont des gens, des professionnels qui ont des diplômes et qui sont quelque part, qui ont, qu ont la légitimité pour dire tout ça. Et du coup, pour moi, c'est vraiment important de passer par l'agent IMO pour faire sa transaction et tu verras que généralement, elle va passer la transaction beaucoup plus facilement. Le troisième point, c'est aussi que généralement, ce qui se passe, c'est que quand le particulier, il met en vente son bien, il va faire venir son notaire, il va faire venir des agents IMO et ils vont tous lui donner une fourchette. Oh, ça vaut entre temps et temps. Qu'est-ce que va faire le vendeur Le vendeur, il va mettre tout le temps la fourchette la plus haute. Et en plus, généralement, il va se dire euh, « Ouais, yon, il n'a pas mis cher. Hein, euh, moi, ça vaut plus cher que ça. Je l'ai acheté tant, j'ai fait tant, j'ai fait de la rénovation, je l'ai depuis tant. » Et en fait, ils vont se fier à rien du tout. Ils ne vont, vont pas regarder des éléments tangibles. Ils vont pas euh, s'appuyer sur des datas euh, tangibles. Ils vont juste, eux, par affect, euh, pour leur appartement, ils vont dire ah, « bah, Moi, ça vaut tant. » Et du coup, le prix va être complètement décorrélé du marché. Et donc toi, en tant qu'acheteur, tu vas te dire, « Bah ouais, je passe par un particulier, comme ça au moins, pas les frais de je n'ai enfin, pas les frais d'agence à payer. Je n'ai pas les euh, 10 000 ou 15 000 euros à payer. » Ouais, mais au final, l'appartement, tu l'aurais payé plus cher. Donc au final, tu as l'impression au départ de faire une économie parce que oui, sur le coup, tu dis « Je fais une économie. » Mais au final, tu ne feras pas d'économie parce que le vendeur, euh, ne va pas, euh, vu qu'il y aura l'affect et vu tout ce que je t'ai expliqué en amont, il va malheureusement être, rester bloqué sur son prix, et il ne va pas du tout être ouvert à la négociation et peut-être même qu'il aura déjà surcoté le bien. Alors qu'au contraire, si tu étais passé par un agent IMO, normalement l'agent IMO l'a mis à peu près au prix du marché et va être plus sujet à discuter justement du prix avec le vendeur et tu verras que généralement bah, l'offre passera beaucoup plus facilement. Donc Là, tu as vraiment tous les points forts de l'agent immobilier. Parce que l'agent immobilier, justement, va faire tout ce travail pour toi, va te faire gagner un temps énorme. Et c'est surtout que, moi je te le dis, il va nous faire gagner de l'argent. Contrairement à ce qu'on croit, même si on va lui reverser une commission, le fait est que dans les faits, il va nous faire gagner de l'argent. Alors je ne parle pas peut-être des petits produits euh, qui peuvent se faire très rapidement, mais je parle des produits un petit peu plus chers au-dessus de 100 000 euros. Généralement, c'est cela où, et même qu'on va plus haut, c'est cela où il y a... Pour moi, vraiment un intérêt de passer par un agent IMO, mais c'est surtout aussi le gain de temps. Enfin, moi, je passe aujourd'hui… Allez, il y a juste une fois où je suis passé en direct parce que j'ai eu le contact en direct et parce que je connaissais déjà le bien, etc. C'est une configuration particulière. Mais sinon, je passe systématiquement par l'agent IMO pour eh bien, mes transactions. Et pourquoi justement, il faut passer par lui voilà un peu, pour moi, les raisons essentielles de passer par l'agent IMO. Il y en a très certainement d'autres, bien évidemment. D'ailleurs, n'hésite bah, pas tout de suite à le mettre dans la partie commentaires. Quelles sont les raisons principales de passer par un agent IMO Alors, si l'agent IMO, vraiment, est quelqu'un qui fait de l'investissement locatif, à mon sens, il a déjà anticipé toutes ces questions aussi de rentabilité. Euh, il s'est peut même renseigné par rapport à la commune, justement, par rapport au PLU. Euh, Ce qu'on peut faire, ne pas faire. Est-ce qu'on peut faire de la LCD, pas de la LCD euh... Par rapport à la, au, la réglementation du, de, du de règlement de copropriété. -ce... Normalement, si c'est un bon agent IMO, il a déjà préparé tout ça parce qu'en face de lui, il a un agent IMO. Il a, pardon, un investisseur IMO. Autre chose aussi euh, très important, si tu fais une première transaction euh, en tant qu'investisseur IMO avec un agent IMO, ce qui va se passer, c'est qu'il va se rappeler de toi et il sait que voilà, tu auras expliqué un petit peu ta situation et le gros avantage aussi d'avoir un agent IMO ou d'avoir des agents IMO qui sont en contact avec toi, c'est qu'ils vont te mettre en relation tout de suite vers des bonnes affaires par la suite. Pourquoi Tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, des investisseurs IMO, il y en a plein sur le marché, plein, plein, plein, plein. Je vois euh, les agents IMO avec qui je suis en contact, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent « Mais moi, j'ai 20, 30 personnes qui sont en attente. » Et donc déjà, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que les bonnes affaires, la plupart ne se font pas sur le bon coin. Clairement, elles se font à travers le réseau. Et ce n'est pas avec le bon coin que tu vas trouver des bonnes affaires. Il y en aura forcément, il y aura des anomalies de marché, mais ce n'est pas là où tu vas les trouver majoritairement. Ça peut plutôt être par le réseau. Et le réseau, c'est qui C'est bien les agents IMO. Mais après, dans les agents IMO, on va être 20, 30 investisseurs IMO. Donc, comment se démarquer des autres bah, Tout simplement, c'est en les rappelant régulièrement, en entretenant une relation particulière avec eux. Et puis, si tu as fait un projet IMO, ils se rappellent de toi. Et c'est surtout que lui dire, bah, je cherche toujours d'autres appartements. Et l'idée, c'est qu'il aille t'emmener justement rapidement sur d'autres appartements parce qu'il va dire Ah oui, oui, euh, j'ai déjà passé un projet avec lui, c'est super bien passé. Allez, j'en ai un autre là qui va t'appeler direct. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que tu iras chercher les bonnes affaires. Il n'y a pas besoin de, de 10 000 vidéos YouTube ou de 10 000 formations pour t'expliquer ça. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Quoi. Dans les faits, c'est comme ça que ça marche. C'est le réseau. C'est ton notaire aussi. C'est ton notaire. Ton notaire a accès justement à tous ces vendeurs, toutes ces personnes qui ont des, qui ont des biens immobiliers à vendre. Voilà un petit peu cette vidéo, ce que je voulais réexpliquer pourquoi il faut passer par Najoimo et de manière générale pourquoi il faut passer par un professionnel de l'immobilier parce que c'est des gens qui vont te faire gagner du temps, qui vont te faire accéder à leur réseau et qui vont euh, bah, te faire aussi gagner de l'argent. Mais par contre, faire très attention parce qu'ils sont aussi prêts à tout. Donc à un moment donné, sois clair. Toi, en amont, ramène les informations chez toi, analyse-les précisément et tu prends ta décision on en ton âme et conscience. Mais ne te repose ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne re pas sur eux parce qu'eux ils disent Ah oui, oui, c'est un bon projet. Non, absolument pas. C'est toi, ton analyse, qui déterminera si tu feras le projet IMO ou pas. On a terminé. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker cette vidéo. Franchement, ça me fera vraiment plaisir parce que surtout que ça va aider l'algorithme YouTube à mieux me référencer. Et puis bah, moi, ça m'a motivé à te livrer encore des vidéos supplémentaires cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à commenter, partager aussi à des investisseurs IMO qui pourraient t'intéresser. On va se quitter, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao